Le polygraphe est-il vraiment un détecteur de mensonges Non, le polygraphe n'est pas un détecteur de mensonges. Le polygraphe est un instrument de mesure capable d'enregistrer, de mesurer l'activité physiologique d'une personne. Néanmoins, le polygraphe peut être appliqué comme détecteur de mensonges ou peut, peut être appliqué à cette fin. Toujours, si... On sait ce qu'on fait, s'il est bien appliqué. Il est important de comprendre ce concept. Donc, le polygraphe n'est pas un détecteur de mensonge, c'est un instrument. Mais, s'il si est appliqué d'une façon adéquate, il peut être appliqué pour détecter la tromperie. Pour que le polygraphe puisse être utilisé comme détecteur de mensonges, il faut créer les conditions pour qu'il puisse vraiment être utilisé à cette fin. C'est-à-dire, il faut définir clairement l'objectif ou le cas à analyser. Concevoir l'examen dans l'objectif de vraiment analyser exclusivement ce cas. Utiliser la technique de polygraphie appropriée et poser ou formuler les questions correctes et les poser correctement. En résumé, un polygraphe n'est pas un détecteur de mensonge, mais peut être utilisé à cette fin. Si un technicien applique les techniques appropriées dans un, dans un environnement contrôlé pour obtenir avec haute fiabilité une opinion sur le degré de véracité ou tromperie de la personne,